Dans chaque cas, on vient de reproduire la figure et on va placer le point manquant pour que le quadrateur bien, B-I-E-N, soit un parlogramme. Bien, alors B-I-E-N, B-I-O-N, ça devait être par ici le point N, mais comment le trouver exactement Il faut utiliser la définition. Il faudrait que B I et B I et E N soient parallèles et égaux. Alors voilà l'astuce. De B à I, on monte de deux cases et on va à droite de 4. Alors de E à N, on va descendre de 2. Et on va à gauche de 4. 2 1, 2, 3, 4. Et voilà. Comme ça, on est sûr que Bi et EN sont parallèles et égaux. Propriété qui nous permet de tirer la conclusion que BIEN N est un parallélogramme. Même astuce pour cette figure. BIEN, -E N, donc de B-A-I. Je monte d'un cran ou d'une case. Je vais à gauche de 2, de N je monte d'une case, je vais à gauche de 2. Et voilà. Bien. Bien, bien, bien. Et pour le dernier, B, I, E, N, I, ça doit être là. Alors là, ça veut dire que E, N et B, I sont parallèles et égaux. De N à E, je vais de droite et je monte de 2, de B à I, je vais de 2, et je monte de 2, I. Bien. Bien, bien, bien, bien, bien.